Bonjour, Un complément de l'article Panodissé sur la BD Sauvage, inspiration pour le jeu de rôle Le Masque et l'Épée, que je suis en train d'écrire, je voulais vous parler de deux livres qui sont aussi pour moi des sources d'inspiration pour l'univers KPDP du XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, un auteur, un auteur qui est pas très connu, qui s'appelle David Garnett, qui était, euh, qui était euh, libraire, je crois, à Londres, qui a écrit notamment un de ses bouquins les plus connus, c'est euh, La femme changée en renard. Voilà, écrivain vraiment euh, intéressant, euh, avec des, des sujets qui sont toujours très... Euh, originaux. Là, il nous parle de Pocahontas, la véritable histoire de Pocahontas, la princesse indienne. Mais ça parle en toile de fond aussi de la conquête de ce que sont aujourd'hui les états unis du, du continent par les occidentaux. Et euh, c'est vraiment intéressant justement de comparer le euh, de comparer la, les, les, les, les, la culture et puis surtout l'arrivée en nombre des colons, qui va vraiment complètement euh, changer ce continent à tout niveau. Et surtout euh, et surtout la vie des autochtones. Quoi. Et donc Pocahontas, c'est vraiment un personnage euh, euh, de son époque, en plus un personnage historique, hein, puisque c'était vraiment une, une princesse indienne euh, une des, qui était en, en lien avec une des premières colonies installées. Et euh, donc il y a beaucoup à en dire, et ce livre, euh, qui est un roman, hein, nous en dit euh, effectivement beaucoup euh, sur les mœurs de l'époque, et, euh, et, euh, et la vie qu'a menée euh, la véritable Pocahontas, puisqu'elle s'est mariée avec un colon. Et euh, elle a même voyagé jusqu'à Londres. Donc c'est un bouquin qui, est, qui, a, qui a pas du tout été réédité. Je ne sais pas de quelle époque il est. Mais euh, il y a vraiment des, des éléments euh, intéressants par rapport aux mœurs de l'époque. L'autre livre, c'est euh, l'or de Blaise Sandrars. C'est pareil, pour moi, ça a été euh, un choc littéraire. Euh, ça raconte tout simplement le, la rue vers l'or cette fois sur la côte, euh, la côte ouest des États-Unis. Et euh, c'est un bouquin qui commence, euh, le premier chapitre est et, et, et à Besançon, puisque le, le héros euh, est un Suisse qui, qui traverse d'abord la frontière et puis qui ensuite part au Nouveau Monde. Et, euh, et ça raconte son histoire et euh, sa fortune... Euh, sa fortune sur le, sur le nouveau continent et comment euh, cette ruée vers l'or a déjà été un des premiers, était, était un, le précédent de la mondialisation puisque tous les pays du monde, euh, des, des, des, des habitants de tous les pays du monde se sont rués vers l'or, pas que les américains. Euh, les Européens, les Asiatiques, les, enfin, tous les pays du monde ont envoyé des, des chercheurs d'or. Et euh, c'est une histoire vraiment qui est un peu comme Pocahontas, qui, qui explique un peu euh, comment l'idéologie ultralibérale s'est peu à peu construite, et, euh, et surtout les ravages qu'elle peut faire. Donc Dans Pocahontas, on le voit d'un point de vue culturel, au sein d'un peuple, et de plusieurs peuples. Et là, on le voit par rapport euh, à leur défaut, quoi, puisque le livre s'appelle « L'or ». Et euh, comment un, un individu a un destin euh, exceptionnel dans, dans cette histoire. Un destin à la fois tragique et à la fois euh, plein d'enseignements sur... Euh, sur le, le, rapport, euh, le rapport à l'argent et puis euh, de façon plus générale euh, le matérialisme et ce à quoi il peut mener à la fois politiquement, individuellement, dans les familles dans, et dans les sociétés humaines. Voilà. Voilà, donc je voulais mettre ces deux livres euh, en complément de, de l'article sur la BD Sauvage, parce que je trouve vraiment qu'ils sont euh, dans des thématiques et des époques qui sont différentes, mais, euh, mais qui rejoignent complètement les, euh, les, les inspirations que j'utilise pour les scénarios euh, du jeu de rôle de Masquer l'Épée. Voilà, à bientôt Ah oui, avant, je vais vous montrer... Dans cette édition, il y a des documents de l'époque des chercheurs d'or en fin d'ouvrage et qui sont vraiment aussi très éclairants et intéressants d'un point de vue historique puisque c'est encore un roman mais basé sur des faits réels. Voilà, on voit justement la, la maison du fameux... Custer, je crois qu'il s'appelle. Le... Non, c'est pas Custer, c'est le général Custer qui s'appelle. Auguste Sutter, qui est le personnage principal de l'histoire. Voilà, à bientôt